Ouais, comment ça va tout le monde sur le campus de la centième academy B Vous êtes pas bon, aujourd'hui ou pas Ça va tout le monde Oh putain, une journée de plus avec ce boulot de Oh là là là là là là. va ah, t'es obligé de répondre à des débuts. Oh putain. Hein Le micro est en marche Ah merde. Eh, hey, salut tout le monde, ça va Articule, on comprend rien. Ferme ta... gueule enfin, vas-y, ça commence. Allez, j'étais parti, j'étais de bonne humeur, ok J'étais de bonne humeur, ça partait plutôt pas mal. Et forcément, premier message que je dis dans le Twitch chat, il faut que ce soit un gros fils. et voilà. et voilà, c'est parti. Tu vois Voilà, on a les viewers qu'on mérite. Non, c'est pas vrai, ok Ça fait 7 ans que je me saigne le cul sur ce putain de jeu de... Je mérite pas ça, ok Allez, rentrez. Sauf Lucas, là. Lucas, euh, Lucas, tu restes dehors. Mate. Salut tout le monde. Petit aparté dans cette vidéo pour vous parler de notre nouveau sponsor, à savoir les Sleep Kangourou. Les Sleep Kangourou. Non, nah, je déconne. Vous étiez nombreux il y a pas mal de temps à me demander pourquoi est-ce que je me trimballais avec euh, ça de temps en temps sur euh, le live ou euh, ce genre de truc-là. Au mois de décembre, Oli euh, m'a contacté du coup pour tester leurs produits. Euh, vous le savez, j'en avais déjà parlé par le passé. Je suis pas un grand grand fan normalement des energy drinks. C'est juste euh, personnel pour le coup. Mais depuis euh, janvier, Oli a décidé de faire une gamme de produits qui est une gamme iced tea, donc thé glacé. Et euh, vous le savez aussi, pour les personnes qui me suivent majoritairement sur euh, Twitch, parce que sur YouTube, on a au moins la décence de couper ce passage-là. Quand je bois, la plupart du temps, je buvais de l'eau aromatisée et je buvais de l'eau dans des bouteilles en plastique. Donc c'était euh, pas très rentable euh, et c'était surtout pas vraiment très écologique non plus. Oli est venu me voir quand ils ont vu ça et nous ont dit « Hey tu veux pas faire un partenariat maintenant qu'on fait de l'Ice euh, pourquoi pas faire euh, quelque chose ?» Et donc on est en partenariat avec eux depuis euh, le début du mois de janvier, donc euh, pour euh, les trois prochains mois. Vous pouvez utiliser l'un des deux codes qui va apparaître juste ici, à savoir soit 6.4 soit 6.4.5 en fonction du fait de vouloir soit 5 euros directement sur votre commande, soit 10% sur l'intégralité de la commande. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ce genre de partenariat, parce que, en règle générale, vous l'avez déjà remarqué par le passé, c'est pas moi qui parle de ce genre de partenariat, on a toujours une petite marionnette qui en parle, mais là, pour le coup, le produit, je l'aime bien, je l'utilise personnellement et je pense que ça va rester pendant encore un sacré moment. Dans tous les cas, comme d'habitude, ne vous laissez pas influencer par les influenceurs, allez voir directement, goûtez par vous-même, pourquoi pas essayer le pack découverte, vous avez le le code, vous savez où aller pour vous faire votre propre opinion. Merci, en tout cas, à Oli de sponsoriser cette vidéo. Et comme je le disais, eh bien, euh, pas mal de streams pendant l'intégralité des deux prochains mois qui vont arriver sur euh, Twitch. Parce que pour vous, peut-être que c'est pas grand-chose, mais pour nous, eh bien, ça nous permet en 2023 de continuer à faire le contenu qu'on est en train de faire sur YouTube et sur Twitch. Et ça permet tout simplement, eh bien, euh, de participer à l'amélioration euh, des contenus que je peux proposer sur Twitch. Voilà, donc merci à la Holy Squad et puis euh, merci à vous. Bonne vidéo. Bon, ça va les noobs Bien ou bien Hein, vous avez passé une bonne et une agréable journée, tout va bien dans vos vies de merde Ouais, j'en peux plus maintenant. C'est 2023, ce sera comme ça, ok Vous voulez de la transparence Eh ben, vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est 6-4 en vrai, en fait, quoi. Enfin, je suis pas obligé de faire le pauvre hypocrite, là, à m'intéresser à vos vies et tout, alors que j'en ai rien à b en fait. Non, ma vie, c'est de la merde. Ouais, mais t'as raison, on le sait, de toute façon, Delragon. Déjà, tu viens, tu viens trop ici. Déjà, ça, ça en dit long sur ta life, mon gars. En plus, t'as Twitch Prime, c'est même pas simple. Hein. Bienvenue à tout le monde. <rire> Surtout si c'est la première fois. Ça doit vous faire bizarre un petit peu, non Vous faire insulter. C'est comme ça que ça se passe sur le campus. Hein. Regardez le nombre de personnes qui parlent dans le chat et qui n'ont même pas le petit chapeau d'étudiant devant eux. quoi. Est-ce que vous avez pas honte un peu de profiter gratuitement du campus de la Solti Academy sans rien payer Bande de petits Vous avez même un ad bloqueur parce que vous êtes des sous-rats. Vous êtes pire que des rats. Bon, du coup, en avant... Ça va être génial on va passer encore un bon moment puisqu'on part sur rainbow six ce qui est quand même un jeu extrêmement euh, extrêmement séduisant vraiment cool vraiment rafraîchissant joue montagne et je me sub Tais-toi, tais-toi, tu t'appelles Hugo, ok Tu t'appelles Hugo. Non, non sérieusement, il a aucun Hugo qui a le droit à la parole ici, quoi. Quel prénom de merde, sérieux. Hein, ils vont te faire croire qu'ils ce que c'était pour Victor Hugo, tes parents, pff, alors que ton père a eu un coffret Hugo Boss quand il avait 18 ans. T'sais. Ah, c'est ça, le truc. Dieu de Rainbow Six, arrête de te sous-estimer. Dieu des FPS en général, plutôt. Bah, voilà ce que j'ai envie de lire. En vrai, est-ce que c'est pas un peu moi le French Monster Regardez bien dans tous les FPS. Vous m'avez déjà vu puer la merde dans un FPS Non Bon bah voilà, bah, que veux-tu que je te dise Moi je suis un peu le Zlatan Ibrahimovic tu vois ce que je veux dire ou pas Un peu le Cristiano Ronaldo quoi, eh hey, Cristiano Ronaldo, vous vous rendez compte Il continue le mec quand même, hein, à 38 piges bientôt, 38 piges C'est chaud quand même tu vois, je suis, un peu, je suis un peu ça quoi. À 42 ans je ferais des FPS quoi, je serais pas en train de dire, ah, « franchement je préfère jouer à Fall Guys, à Pokémon, on va aller chercher les shiny jusqu'à 2h du mat', ok super. » a... Yeah, but I got the defense, Let's go, guys huh? Let's go Oh my god, Frost, you're so good pour les... ah bien sûr. Ah. La clé mort qui ne marche pas. Elle s'est arrêtée au moins deux secondes. C'est pas comme si en plus, elle avait fait un petit pop tu vois, un petit truc face, tu vois. Je sais qu'à l'époque, si tu étais assez rapide, tu pouvais feinter la clé mort. Non, tu pouvais la feinter dans le genre où ça faisait pip, et ça faisait pas, prouf, direct, c'est tout. Et entre le pip et le pr, t'avais la possibilité de faire pip et rentrer, et de la trigger la machine. Oui, bien sûr, mais tout le monde connaît ça. Ça, c'est normal. Mais ce qui vient de se passer là, mec, ah. I'm on. Et du vrai contenu qu'on aime bien, ok Ça, c'est du contenu intéressant sur Rainbow Six, ok C'est le seul contenu qui marche. En avant, quelle est la couleur Ça, c'est de la merde parce que Rainbow Six a envie de nous chier à la gueule, les mecs. Donc, forcément, c'est vert. Violet, c'est la même lettre, ok Faites pas chier. Du coup, Black Ice ou pas Black Ice 3, 2, 1, ça, c'est Black Ice. Eh ben, c'est black, euh, black, black Duplicate, hein Putain, Duplicate, quoi. Quelle est la couleur, les amis autre prédiction en haut de l'écran. 3, 2, 1, bleu. Ah ouais. Ah ouais les mecs, c'est bleu ça. Ah bah c'est rouge aussi. Hein. Oh la la la la la la la la C'est dégueulasse. Quelle est la couleur du pack C'est parti. un enfin, bravo pack. 3, 2, 1, violet. Bleu Dans un bravo pack. Ok, ça c'est un truc qui existe bah, depuis l'année 1 sur un shotgun que personne ne joue. Merci euh, Rainbow Six. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Hein. Je suis extrêmement content. Allez, un petit dernier pour la route. 3, 2, 1. Allez, vas-y, bah, franchement. Oh, le... <rire> que demande un footballeur à son coiffeur Je sais pas. La Coupe du Monde, s'il vous plaît. Quelqu'un peut ban utilisez, euh, utilisez vos droits là. Utilisez vos points pour bannir, c'est moi, Ilan. Elle pue la merde, ta blague. Amazing, you see when we talk we win. Haha. <laughs> <laughs> Je suis Un nouveau joueur sur Rainbow Six. A vrai dire, j'ai joué il y a longtemps, mais je ne sais plus comment y jouer. T'aurais pas quelques conseils à donner à un nouveau joueur Si, prend un sub, prends l'exclamation charme. Les charmes de la Solty Academy augmentent de 20% ton game sense et de 20% ton aim. Pour 3,99€, je pense que c'est un bon investissement. C'est le premier investissement que chaque personne devrait faire avant d'arriver dans le jeu. Avant de n'importe quelle considération. La communication, c'est trop. On, on s'en fout. Le crosshair, placement, on s'en fout. Map Knowledge, on s'en fout tout ça. Prends mon charme. Parce que si tu prends pas mon charme en plus, qu'est-ce qui arrive Les streamers meurent, tu vois. Moi, je me casse. Tout le monde se casse au final. Il y a plus de streamer, il y a plus de viewer, il y a plus de viewer, il a plus personne, il y a plus de hype sur le jeu, il y a plus de jeu, ça sert à quoi de gagner Ça sert à quoi de jouer Tu joueras plus. puisque de toute façon, tu vas mettre 3 heures pour trouver ton putain de matchmaking. Eh ouais, c'est comme ça frérot. Certains développeurs du build, les mecs qui bossent sur le cheat etc Moi je les obligerais à jouer au jeu 10 heures d'affilée Juste pour voir tu vois, juste pour qu'ils voient Au bout de 3 heures ils seraient là NON NON NON STOP <rire> NON Je suis respectable C'est le jeu qui le dit. Je suis extrêmement respectable. Ah ouais, de vous des français Quoi Vous êtes des français Ouais mais non, mais parle pas avec ton accent. Ah, ah pas la phrase... Ah non, non, non, non, non. arrête avec ton accent, tout pourri. Non. Oh ah là là, j'ai perdu 2 décibels Non, c'est juste qu'elle est Français me c***** C'est toi qui me soutais après premier en disant que j'ai un accent de merde, fait qu'ils fentent Puis mange la marne Mange la... Mange la marne Le département Ah, oh, le département Ok Mange la marne... <rire> <Oui>. <rire> <rire> <rire> <rire> même quand tu te non, prends non. la tête, même quand les mecs ils insultent et tout avec l'accent, leur façon de parler, t'as envie de leur faire de <rire> alors, bon, il est... Il est vilain le petit, tu vois alors que d'où tu il y a de la violence dans les mots, tu vois. T'as vu les décalés, et ça t'impressionne, non On fait pas ça au Québec, non <rire> Arrête de rager, t'es juste, à... juste à PLS parce que Stéphanie qui est, mon gars. Vous êtes enrhumés tous les deux Vous êtes enrhumés tous les deux Tu vois tu vois quand tu fais tu fais attention Tu vois quand tu t'oublies ton accent de merde Et eh ben c'est mieux, fût ton dingue. français il est mieux. Ouais, oh, je me fous trop de ta... <rire> T'as mal là, Tellement quoi Mais tu vois, on comprend pas là. Qu'est-ce qui se passe C'est les fins de tes phrases. Il y a un problème avec les fins de tes phrases. Au début, tu te concentres. Ouais, et puis après, il y a un truc qui drifte totalement. Let's go, on se concentre. Hein. Let's go, les mecs, on se concentre. Tu vois, tu y arrives. Là, j'ai compris. Let's go, les mecs, on se concentre. Et tu vas y arriver. Tu vas te sortir de ta maladie. Hein. Ah ouais, mon tabarnak. Vas-y. C'est quoi ça, tabarnak <rire> Mais c'est pas ton vrai rire là, mais ta mère c'est un criquet ou qu'est-ce qui se passe <rire> es... Ah man, t'es genre 22 ans et t'arrêtes t'acharner sur moi fait que m'en fou mais je fais juste rire de ta gueule. j'ai Tu pas vois co comment tu perds d'énergie Non mais juste à mettre, tu, tu fais juste perdre trop d'énergie t'as pour moi, t'as juste ai l'air des Tu vois là après énergie, j'ai pas compris. C'est juste à m'a t'as juste pas besoin de comprendre. J'ai pas besoin de comprendre, bah si parce que tu me parles, c'est mieux quand même non Non t'es juste trop de billes. débile. DB Okay. Donc vous avez le froid, un accent de merde, vous avez pas d'équipe au football ou au soccer, et en plus vous êtes des C'est chaud non Je ne fais que demander T'es en infiltration là Splinter Cell Bien joué Avec du skill ça passait Tu hein. me parles à moi Non non non non Si. Et vous aimez pas du tout les français tous les deux du coup Comment c'est tous les deux Bah là vous êtes deux québécois Bah je sais pas, je suis tout Vous aimez pas les français Moi non Toi t'aimes les français Non man j'aime pas les français Non mais toi ta c** c'est bon on a entendu Ah mais arrête de rager Ah t'es pas avec lui hein. Non parce que la France aurait pas de prendre les ressources du Québec Fait que vous êtes des mardes. De... Des Mardes Des mardes M-A-R-D-E Ouais Mais qu'est-ce que c'est que ça Autrement dit, tu vaux rien dans la vie Ah bon Et tu regardes pas du contenu sur Youtube parfois Non Ah oui, c'est Dailymotion chez vous encore, non ah, Ouais, bon, euh. Oula Tu vois, t'es violent tout de suite Let's hein. go bro. t'es juste Tanin T'es juste Tanin T'es juste Tanin C'est quoi Tanin Tu es très toxique hein, comme garçon Un toilette, un kitchen Non, non, euh, le couteau c'est trop loin là Pourquoi t'as coupé une mouche là <rire> J'ai vraiment pas de la marne. 1-6, c'est bien un 6 hein. Bravo. <rire> Bonne <rire> journée. <t 'es> oh ah, la meilleure game. Je crois que j'ai jamais été aussi toxique en 7. Fait. En plus, il avait l'air sympa. J'ai envie de jouer à Ready or Not en ce moment, les mecs. Il n'y a personne pour jouer à Ready or Not avec moi. J'ai pas d'amis. J'ai envie de saigner à Ready or Not. Apparemment, il y a eu des mises à jour. Le jeu a l'air incroyable. Mais j'ai demandé au Game Viewer, mais ils ne me répondent jamais. Donc je vais leur demander sympathiquement. Eh hey, les petits fils de Ce serait sympa de me répondre et de vous rendre disponible. Vous êtes dans un WhatsApp, vous avez le privilège ultime d'avoir mon numéro de téléphone bande de petits. Donc quand je suis disponible, vous êtes disponible. J'en ai rien à faire que vous ayez une vie, une femme, une copine, un truc. Je m'en bats les. OK Quand je suis dispo, vous êtes dispo. Est-ce que c'est bien compris bande de petits Voilà, ça s'est envoyé. I really need money, guys. Go to my Twitch. I don't have a lot of followers. Please. And subscribe, use your Twitch Prime. We, we, we, we. Yes, we, we. Uh, six quarter, mm -hmm. S I X Q U A T R E. We are 500 right now. What the mm -hmm. fuck? Yeah, I'm not kidding. Wait, wait, wait. Where are you from? Where are you from? You from Quebec? No, I'm from France, man. Like Quebec, all right? That's a fucking dirty English. Yeah. French. <laughs> <laughs> fuck that. Fuck that. Uh... Where are you guys from? Non, uh, oh, I, I studied in Vancouver, right? I love you. Go to my stream. I love you. Ça, ça me fait plaisir. Ça, les autres Canadiens, ils peuvent pas plaire les Québécois. Ils sont tout seuls en fait, les Québécois là. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée euh, en ma compagnie, en tout cas. Moi, j'ai passé une bonne journée en votre compagnie, surtout ceux qui payent. Les autres, euh, pas du tout. En revanche, hein, je vous emmerde. Ah, euh, Voilà. Vous l'avez entendu. C'est le son qui marque la fin du campus de la Sorcière Academy. Enfin, la fin, hein, pour aujourd'hui. Ciao tout le monde. Je disparais de vos écrans. Vielen